Pendant le confinement, l'UTBM ne s'est pas arrêtée. Tournée vers ses étudiants pour assurer des cours à distance, elle a aussi pensé à ceux qui pouvaient être en difficulté. Le 7 mai 2020, le Conseil d'administration a voté une enveloppe de 40 000 euros pour venir en aide aux étudiants, suite à une proposition du Conseil des études et de la vie universitaire, plus communément appelée CEVU. En effet, le CEVU a travaillé sur les conditions d'attribution et les montants de ces aides pour en faire bénéficier les étudiants qui ont perdu leur stage ou leur job de manière définitive, ou encore qui ont dû être rapatriés dans leur pays d'origine. En juillet dernier, l'UTBM a donc versé à 26 étudiants une aide financière pour un montant total de 15 600 euros prélevés sur la contribution de vie étudiante et de campus, appelée CVEC. Faire partie du CVU, c'est donner son avis sur des dossiers importants. Avec des étudiants, pour des étudiants. Le 5, 5 novembre, on compte sur vous, compte sur vous pour vous, vous mobiliser